Nous sommes heureux de vous accueillir à cette sonnerie pour espérer. Nous, c'est-à-dire le frère Renaud Silly. Bonjour. Le frère Éric Pollet. Bonjour. Et moi-même, Emmanuel Perrier. Aujourd'hui, nouvelle page de notre d'hier, nous sommes le 10 avril, vendredi de la semaine sainte de l'an 2020 après le Christ. Il y a un an, à cinq jours près, s'embrasait la charpente de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le feu se propageait de poutres en lito d'entrées en arbalétrier, jusqu'à tout consumer. La fumée acre souleva le cœur du monde entier. L'émotion immense fut cependant de courte durée, chassée par d'autres nouvelles. On confina Notre-Dame. Et les charognards se mirent à tournoyer autour du squelette fumant. Les uns voulaient en profiter pour établir un quartier touristique, les autres rivalisaient de projets ludiques ou futuristes, d'autres encore n'y voyaient qu'une affaire de restauration. Aujourd'hui, un an plus tard, un virus s'est répandu parmi les nations, comme une flamme. Un an plus tard, nous sommes confinés. L'émotion est à nouveau mondiale. La ruine menace l'économie. Comme si l'incendie de Notre-Dame avait été une annonciation funèbre. Ou un signe, signe d'effondrement pour les uns Signe de renouveau pour les autres, signe qui réveille. Tel est le signe de la croix du Christ, signe de contradiction, sagesse de Dieu, mais folie pour ceux qui vont à leur perte, pour reprendre les mots de saint Paul. Aujourd'hui, l'archevêque de Paris vénère la sainte couronne d'épines au cœur de la cathédrale Notre-Dame, car la croix du Christ n'est pas seulement un signe, elle est la racine du renouveau, la racine de la vie nouvelle, qui s'appuie sur elle, trouve l'appui d'une inébranlable espérance. » Cette croix du Christ, elle a été annoncée par les prophètes et parfois en des termes très précis, comme par exemple dans le cas du prophète Daniel, frère Renaud. Du livre de Daniel au chapitre 9. Il a été fixé soixante-dix semaines pour ton peuple et ta ville sainte, pour mettre un terme à la transgression, pour apposer les scellés au péché, pour expier l'iniquité, pour introduire l'éternelle justice, pour sceller vision et prophétie, pour oindre le saint des saints. Alors, cette, euh, cette prophétie, euh la, la, elle est à la fois très courte, très dense. Hein, on retrouve euh, tout ce qui nous a occupés euh, dans ce d'hier, à savoir la présence du péché, la nécessité d'une libération, d'une restauration, le besoin de retrouver l'espérance. Elle nous annonce aussi que Dieu euh, a, a décidé d'agir, si on peut dire. C'est une annonce que Dieu va agir, comme on l'avait vu dans d'autres prophètes. Mais, Ici, il y a une dimension particulière qui s'attache à ce qu'annonce le prophète Daniel. Alors, cette, cette prophétie de Daniel a fait couler énormément d'encre du fait, en fait de sa, son caractère très condensé que tu as noté, frère Emmanuel, puisque c'est le plus court des textes qui nous ont servi pour notre dière, celui-ci fait un seul verset. Alors un verset, un peu long, d'accord, mais c'est un seul verset. Euh, et ça correspond bien, en fait, d'ailleurs, à, à, à cette prophétie qui se veut une espèce de, de, de diamant brut, mm. euh, d'une densité euh, extrême, euh, du coup, qui demande à être décortiqué comme en feuilles successives. Euh, alors, c'est un, un texte, on s'est beaucoup inter interrogé, évidemment, vu la solennité de la prophétie, à partir de quand commence-t-elle hum euh, Alors, le euh, vous avez entendu que le texte porte 70 semaines, mais en fait, ce sont des semaines d'années, c'est-à-dire. Euh, euh, alors, semaines d'années, c'est-à-dire que. Euh, euh, je vais voir ce que ça veut dire exactement. L'origine, c'est la prophétie de Jérémie qui annonce qu'après les peines de l'exil ou de la suggestion étrangère, Israël, l'Israël exilé en particulier pourra revenir dans sa terre. Et il donne à ce temps d'épreuve une durée de 70 ans. Après 70 ans, Dieu fera grâce, ça correspond en fait à l'achèvement d'une génération, qui, qui va passer parce que c'est la génération suivante à laquelle Dieu fera grâce, la génération présente euh, étant en fait euh, chargée du poids de ses péchés. Bon. Euh, alors, euh, comme on a bien vu qu'après les 70 ans écoulés, euh, ça pas, les promesses n'étaient pas tout à fait tenues, euh, pour toutes autre autres raisons, euh, des prophètes ultérieurs ont cherché à comprendre qu'est-ce que Jérémie avait voulu dire, parce qu'il ne peut pas se tromper évidemment. Donc, euh, il ne voulait pas dire forcément 70 ans. Euh, il, euh, donc, Daniel euh, a dit, en fait, c'est ce 70 ans, mais 70 années jubilaires. Or, l'année jubilaire revient tous les 7 ans, d'après le calendrier hébraïque. Donc, ça veut dire que la durée totale de la prophétie, c'est 70 fois 7 ans, donc 490 ans. Euh, et... Euh, donc, d'où voilà la, la prophétie des 70 semaines, hein, ce sont des semaines d'années, et chaque semaine signifiant un cycle jubilaire, en fait. C'est euh, très important, cette histoire, parce que euh, dans le judaïsme, euh, et à l'époque du Christ, on va le voir, le jubilé, c'est le moment vraiment attendu. Je me rappelle d'ailleurs, une chose qui m'a beaucoup frappé en Israël, c'est le jour où je suis passé près d'un champ, euh, où il y avait écrit que cette, ce champ était en année jubilaire, puisque c'était... Euh, voilà donc y a, puisque la, le jubilé, ce n'est pas uniquement les hommes, c'est aussi le bétail, la nature, euh, le repos, en fait, sabbatique. Hein, ça concerne tout le monde. Et euh, donc euh, le, euh, cette septième année jubilaire, voilà, guide en fait vraiment euh, l'orientation de, de l'espérance. C'est très net. Euh, le, euh, en plus, 490 ans, ça laisse quand même une certaine durée. Euh, alors, on s'est beaucoup interrogé sur de quand ça part, quand ça s'accomplit. Nous allons en dire un mot après. Pour la première chose qu'il faut noter, en revanche, c'est vraiment le, le caractère très complet de l'espérance annoncée. Puisque c'est une eschatologie morale, euh, introduire l'éternelle justice, ou alors apposer les scellés au péché. Vous voyez, il y a deux choses. Il y a d'une part empêcher le péché de commettre son œuvre, et d'autre part, introduire la, la, la, la vérité de la justice, celle qui durera pour toujours. Euh, une eschatologie cultuelle aussi, puisqu'il est question d'expier de l'iniquité, donc forcément ça fait appel à des sacrifices, on en a parlé plusieurs fois dans ce d'hier. Euh, eschatologie euh, euh, royale, puisqu'il parle de l'onction du saint parmi les saints, saint entre les saints. Alors ça, c'est quand même une promesse tout à fait extraordinaire. Euh, parce qu'on voit bien que c'est une perspective ici qui est une perspective d'avenir. On se réfère vraiment à quelqu'un qui va survenir de la part de Dieu. Euh, et puis, dernière et qui chose... recevra Et qui recevra la royauté. Hein, voilà, voilà L'onction ici, c'est l'onction royale. Royale de... et sacerdotale et aussi, sacerdotale. mais lié les deux, certainement. Mais euh, en même temps, il ne faut, faut rien exclure parce que ce texte, on voit bien qu'il entend être une espèce de récapitulation de toute l'attente euh, d'Israël, à la fois sur les rois, sur les prêtres, sur la, sur les, la morale. Et sur la ville. Sur la ville, exactement, oui, tout à fait, euh, exactement. Pour ton peuple et ta ville sainte. Alors, il y a sept euh, promesses, ce qui n'est pas un hasard, évidemment. Euh, six verbes, ce qui n'est pas un hasard non plus, ça correspond à, à, à une œuvre de Dieu. Une hein, œuvre hein, de, de Dieu complète. Euh, l'œuvre de six jours, euh, au début de la création. Bref, c'est très très bien, très travaillé. Euh, et puis, euh, une chose intéressante aussi, euh, qu'il faut noter, c'est une eschatologie que j'appellerais scripturaire, c'est-à-dire euh, scellée vision et prophétie. C'est-à-dire que là, manifestement, le, ce que l'on nous dit, c'est que sceller vision et prophétie, ça veut dire quoi Ça veut dire que Dieu va donner sa révélation publique, une dernière fois. Il a parlé, parlé par Moïse, par Jérémie, par Isaïe, par les prophètes. Mais là, il promet aussi que, dorénavant, cette révélation publique va trouver un terme. Puisque c'est toute vision et toute prophétie qu'il a inspirée jusque-là qui vont recevoir leur sceau. Donc c'est quand même une expression drôlement importante. Ça veut dire, ça signe un terme à la révélation telle qu'elle est consignée dans nos Bibles, euh, tout en disant que, du coup, bien entendu, ce qui va de pair, c'est qu'il va y avoir une interprétation définitive des saintes Écritures. Que, en fait, il va, il va il y, a un, il y a un sens qui va leur être euh, apposé et qui aura, sera déjà, en quelque sorte, euh, un signe de la fin des temps. Euh, qui est, du coup, comme une sorte de viatique qui va accompagner la synagogue et l'Église pour le reste de route, qui les, euh, qui les attend euh, jusqu'à ce que, eh bien, vraiment, cette, euh, ce monde passe, hein, et il passe dans la vie éternelle. Donc ça, cette, euh, évidemment, je suis très sensible à cette dimension-là d'escatologie de, scripturaire, en quelque sorte, parce qu'il y a l'idée sous-jacente, vous voyez, que, la, que les, les Écritures données par Dieu, c'est comme ses œuvres. Hein. Le, le, le monde tel que nous, nous le connaissons, avec ses lois, avec ses c'est Mael, les maelstroms qui l'agitent, euh, qui se répercutent dans l'histoire des hommes. Euh, tout ça est, est, est, est le lieu, lieu de force de, du, qui agite au nom du bien et du mal. Mais en fait, le, les Écritures, c'est vu ici comme une œuvre de Dieu et même une des plus, des plus fortes et des plus signifiantes parmi toutes. De sorte que les Écritures ont une espèce de... de comment dire... de, de, de, de densité propre hein, qui fait qu'elles sont elles aussi le jeu... D'interprétation, de, de, de, de, de, elles, elles sont soumises elles aussi euh, au faux et au vrai. Et du coup, même euh, les Écritures sont pleines. Euh, C'est pour ça d'ailleurs que la prophétie des 70 années de Jérémie, euh, elle ne peut pas simplement se terminer après 70, 70 ans, après le prophète. Hein C'est que ce, cette prophétie, elle inclut quelque chose de plus vaste. Euh, et d'où cette prophétie des semaines. Est... Non, on pourrait dire d'ailleurs, la, la, la, la prophétie de Jérémie des 70 ans, le, le fait qu'elle ne s'était pas accomplie, euh, a montré qu'il y avait une question d'interprétation, qu'est-ce voilà. qu'il voulait dire, qu qu'est-ce qu que Dieu voulait dire en parlant de 70 ans, etc. Alors que là, ce qu'annonce Daniel, c'est, dans sa prophétie, c'est qu'il y a un moment où cette prophétie de Jérémie sur 70 ans on ne savait pas ce qu'elle voulait dire, oui. mais on saura ce qu'elle a voulu dire. Exactement. De la même façon, on ne sait pas nécessairement Alors, oui. ce que veut dire, veulent dire les sept ans de semaine ou, ou ce, que veut, ce que veut signifier Daniel, simplement quand cela va arriver, on comprendra ce que ça voulait dire. D'où le fait que la vision et la prophétie recevront le, leur saut final. Voilà. Alors là, il y a tous ces chiffres multipliés, voyez 490, et 7 x 7 x 10. Or, tous ces chiffres ont une valeur symbolique, en particulier dans l'apocalyptique, comme, comme chez Daniel. Euh, 7, c'est le chiffre de la complétude. Multiplié par lui-même, c'est une espèce de complétude au carré. <rire> Et euh, multiplié par 10, 10 qui signifie la synthèse dans, le, dans, le, dans la rhétorique de la Bible. Donc, il y a vraiment... Le chiffre n'est pas choisi au hasard du tout. Ça veut dire que c'est exactement ce qui est annoncé là. Hein. C'est vraiment un terme définitif à ce monde tel que nous le connaissons, en tout cas à sa finalité. Ça veut dire que là, ce, que, ce vers quoi Daniel veut nous orienter, c'est que euh, voilà, Dieu va intervenir pour euh, faire comprendre enfin le but de toute l'histoire sainte que l'on a vécue jusque-là. Et donc, là, on est au, sur le plan des, des prophéties d'Israël, mais euh, il, il nous dit, oui, que toute cette histoire qui est faite de d'interprétations diverses, avec des, des, des, des mouvements très opposés, parfois en guerre les uns contre les autres. Enfin, on sent bien que ben, c'est la vie des hommes qui, est, qui se déroule derrière l'histoire du peuple saint et que ce n'est pas du tout un, un, univoque. Ben, là, il annonce que ça va vraiment trouver une espèce de synthèse globale qui va récapituler toutes les lignes théologiques traversant la Bible. Donc la morale, la royauté, le culte, euh, l'espérance finale, euh, l'espérance le, dernière, euh, et puis la victoire définitive contre les forces du mal. Donc c'est quand même, euh, là c'est vous voyez c'est aussi énorme par les implications que c'est resserré dans l'unique verset qui le, qui le qui le dit. Et là ça, ça c'est un, c'est une manière d'ailleurs qu'on trouve chez certains prophètes même dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire que euh, au fond il y a ce que l'on dit, euh, on l'exprime aussi avec la manière dont on le dit. Et euh, pour bien signifier que tout va être récapitulé, bah, ça prend la forme d'un unique verset. <rire> oui. Tout se concentre. Tout va se concentrer, tout va trouver son unité, un peu du reste comme un, un, un, un écheveau de, de tisserand qui, euh, qui, qui en, enfin atteint son, son achèvement dans une seule pièce. Hein. Il y avait des fils partout, ça courait dans tous les sens, ça allait dans tous les sens, et puis tout d'un coup, hop, le, le, le tissu est, est fini, et, et, et tous les fils sont à leur place. Voilà, et, euh, et en même temps, c est, c est, quand on le regarde de l'extérieur, ça paraît minuscule, et en réalité, plus on regarde, plus, plus, en fait, plus, ça, plus on va voir les détails, et plus c'est prodigieux. Je me rappelle, j'avais été très, très absolument ébloui par une, une estampe de Jacques Callot au musée de, de Nancy où en fait, vous avez une belle image et puis en fait, plus vous vous rapprochez, plus vous regardez de près plus vous voyez des détails qui est toujours plus, toujours plus précis c'est-à-dire que le fait de, de grossir et de, de focaliser ne va pas du tout vous faire perdre de vue quelque chose, au contraire, ça va vous révéler une, une, une infinité de choses à voir que vous n'aviez pas vues jusque-là. Donc il y a l'image, et puis en fait, euh, plus on rentre dans le détail, plus ça, la réalité apparaît comme riche et complexe. Euh, c'est euh, Jacques Callot, c'est presque. Euh, on voit qu'il est contemporain du calcul infinitésimal, donc euh, on voit pourquoi ça le fascinait, ce genre de choses. Ben, nous avons un petit peu ça dans cette prophétie, hein, qui contient tout, en quelque sorte, toutes les promesses, et donc toute l'espérance de la Bible. Euh, sous une forme synthétique. Alors, pour terminer, parce que je ne veux pas euh, dire plus qu'il ne faut, euh, un des computes proposés, et en tout cas, c'est est assez fascinant, euh, fait débuter, le, le, la, enfin, euh, assigne en tout cas la, la, la, la prophétie de Daniel à l'année 458 avant Jésus-Christ. Euh, comme c'est la première année jubilaire, c'est au terme d'un cycle de 7 ans, ça veut dire que la, la prophétie commençait en 464, en fait, et euh, 458 étant la septième année, l'année jubilaire, donc la première des 70, et euh, si on suit, et eh bien de 465 ou 464, euh, auquel on ajoute 490, ça nous fait arriver à l'année 26. Or, euh, c'est selon toute vraisemblance l'année où notre Seigneur a commencé son ministère de prédication dans, le, dans la synagogue de Nazareth, où il annonce... Nous en avions déjà parlé d'ailleurs, l'année de grâce de la part du Seigneur, quand on a parlé de Yom Kippour. Donc en fait, quand le Christ annonce l'année de grâce, ben, en fait, il annonce que c'est l'accomplissement de la prophétie de Daniel. <rire> cette année jubilaire voilà. qui sera le jubilé des jubilés. Des jubilés, okay, des jubilés, qui, voilà. Qui le, reprendra euh, tout. Qui, exactement, puis, puis de fait, dans lequel la révélation <rire> définitive va être donnée, bien sûr, puisque dans notre Seigneur, tout est dit. Alors. Euh, après, il y a toutes sortes de détails qui le montrent. Par exemple, lorsque à l'Annonciation, l'ange Gabriel promet à Marie que l'être qui va naître d'elle sera appelé le Saint, c'est le Saint par excellence, c'est probablement une référence à la promesse de l'onction du Saint des Saints, de la prophétie de Daniel. Et, euh, ou alors aussi, il y a des choses assez amusantes. Dans le, de, depuis euh, l'Annonciation la enfin, en faite à Zacharie, dans le temple de Jérusalem, en Luc, chapitre 1, jusqu'à euh, la présentation de Jésus au temple, il y a 490 jours. voilà et, euh, Puisque 6 mois jusqu'à l'Annonciation à Marie, 9 mois de la, mois l Marie, mois de l enfin, la, la gestation de, de, du Christ, et 40 jours après, euh, après euh, Noël, euh, donc ça fait 6 fois 30, plus 9 fois 30, plus 40, ça fait 490. Donc, en fait, un, des, tout, tout ceci est assez extraordinaire. Les auteurs du Nouveau Testament ont eu conscience que le Seigneur accomplissait la prophétie de Daniel. Alors, en fait, qu'est-ce qu'il faut en tirer pour notre... Parce que là, ça nourrit notre foi, bien sûr, euh, sur euh, ce, qui, euh, ce, que ça, ce qui nourrit notre espérance je crois, c'est vraiment cette, cette conviction aussi que les Écritures sont pleines et que ce sont des œuvres de Dieu caléidoscopiques dans lesquelles euh, Dieu inclut d'une façon euh, détaillée et, et, et infinitésimale l'ensemble de ce, ce qu'il va réaliser. Et que donc il faut scruter toujours plus pour comprendre euh, et alimenter ainsi ce que nous espérons. Donc c'est en s'appuyant sur ce que Dieu révèle que nous, nous connaissons ce que Dieu veut faire, alors toujours dans, dans, la, dans le voile de la foi, c'est-à-dire toujours avec cette dimension d'incertitude, mais en même temps suffisamment pour savoir quoi espérer, pour savoir vers où il nous mène, pour savoir ce qu'il euh, qu est en train d'accomplir en nous ou dans le monde. Hein, C'est ça et, et, et donc euh, les Écritures sont comme un, un vivier oui. pour euh, trouver l'espérance euh, au sens où... Euh, euh, notre espérance va, va connaître ce en quoi elle peut espérer. Alors, c'est un vivier, mais je pense que les auteurs apocalyptiques, comme par exemple le prophète Daniel, y verraient même un gage aussi, au sens où il y a une espèce de, de réalité incontournable que représentent les Écritures et qui travaille le monde à la manière d'un ferment. De sorte que, cette, parce que cette parole, elle est, elle est reçue en nous aussi. Et du coup, elle nous transforme, elle, nous, euh, elle fait évoluer notre foi et notre espérance. Et, et donc, elle, elle, nous, elle nous moue hein, comme un grain. <rire> euh, et, et donc, il euh, y a bien évidemment, parce que nous voyons bien que tout ce qui est promis là se réalise dans le Seigneur, mais ça se réalise euh, dans, en lui, dans les saints. Mais ce monde attend encore l'accomplissement de cette prophétie. Puisque, je veux dire, pour le terme à la transgression et le saut à poser sur les péchés, il s'en est quand même commis hein, depuis que notre Seigneur a accompli cette prophétie. Bon. Donc, il y a là... Mais du coup, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre monde est tiré par l'accomplissement de la prophétie dans le Christ. Et que tous ceux qui acceptent cette seigneurie de Dieu sur eux, qui croient à l'accomplissement de cette prophétie, sont inclus dans le sillage de celui qui l'a accompli. Et, et du coup, c'est une, une véritable force de transformation de ce monde euh, à partir de la finalité à laquelle euh, bah, les, les élus sont promis. Et donc, j'y vois vraiment une, un, un gage, euh, vraiment un gage, oui, euh, à la fois un, un, une réserve d'intelligibilité, bien sûr, mais aussi un véritable gage de l'espérance euh, qui nous anime. Frère Éric, quel, quel éclairage peux-tu nous apporter sur, sur ce texte Un éclairage qui viendra d'Augustin une fois, une fois encore. Un éclairage qui nous permet d'entrer dans l'un des détails puisque Renaud nous a encouragé à, à approfondir chacun des détails. Un des détails et pas le moindre, c'est le moment de la prophétie. Le moment de la prophétie lu par le frère Renaud. Ce moment nous le trouvons dans les versets qui précèdent que je vous, que je vous lis. « Je parlais encore, proférant ma prière, confessant mes péchés et les péchés de mon peuple, Israël, et répandant ma supplication devant le Seigneur mon Dieu, pour la sainte montagne de mon Dieu. »« Je parlais encore en prière. » On arrive au verset 21. « Je parlais encore en prière quand Gabriel, « L'être que j'avais vu en vision au début fondit sur moi en plein vol à l'heure de l'oblation du soir. » Verset 20-21, selon la traduction de la Bible de Jérusalem. Ce verset, évidemment, nous situe de plein pied dans le tout début de ces 490 jours dont nous parlait Frère Renaud. Puisque dans... Au tout début de ces 490 jours qui ouvre l'Évangile selon saint Luc, on a Zacharie. Zacharie qui offre l'encens, c'est l'heure de l'encens, et c'est Zacharie qui rencontre Gabriel. Je suis Gabriel. Mmh. Et cette offrande de l'encens est associée à un terme cher au prédicateur qu'est Augustin, le terme du sacrifice du soir à l'heure du sacrifice du soir, le moment de l'encens, que l'on retrouve dans le psautier. Donc, donc euh, euh, Daniel et Zacharie, à 490 ans de distance, euh, quasiment, font la même expérience. font la même expérience, d'une rencontre avec Gabriel, au moment, à un moment clé, le moment du sacrifice du soir, du sacrifice de l'encens que nos amis de, de Rangueil voient chaque soir dans le Lucernaire. En tout cas, une, une figure. Et pour Augustin, ce sacrifice du soir, il l'interprète comme le signe de la rédemption. Il y trouve une figure du sang qui nous sauve. Et dans une prédication sur le sacrifice du soir, nous trouvons, et je crois que ce serait vraiment dommage en ces temps de, de passion, de la passion de, de ne pas lire ce texte, nous y trouvons une exhortation extraordinaire à l'espérance. Augustin, vraiment, se laisse conduire par cette méditation sur le sacrifice du soir jusqu'à une espérance, la plus grande espérance possible, puisque cette espérance c'est celle qui prend tout son poids dans le sang versé, le sang du Christ, versé sur la croix. Alors, je vous lis quelques extraits de ce sermon en interrompant la lecture par quelques, quelques remarques. Il s'agit du sermon 342 pour lequel on n'a ni de, de date, ni d'hypothèse de date, ni d'édition critique. Voilà, c'est un texte encore inexploré d'une certaine façon. Augustin commence ainsi. Nous devons vous parler du sacrifice du soir. Car voici ce que nous avons demandé dans nos chants et chanté en priant. Que ma prière s'élève comme l'encens en ta présence, que mes mains élevées soient le sacrifice du soir. Il s'agit du psaume 140 au verset deuxième. La prière, ici, nous rappelle l'humanité. Le psalmiste prie, il prie comme homme. Et les mains étendues, la croix. C'est le signe que nous portons au front, le signe qui a assuré notre salut, signe outragé avant d'être mis en honneur, signe méprisé avant d'être couvert de gloire. Dieu se montre pour porter l'homme à le supplier et Dieu se cache, pour pouvoir mourir en tant qu'homme, car s'il l'avait connu, jamais il n'aurait crucifié le Seigneur de la gloire. Premier épître de Paul aux Corinthiens. Vous voyez, dès ce début, Augustin trouve dans le signe du sacrifice du soi, l'offrande de l'encens, l'humanité et la divinité. Cette humanité qui se révèle dans le signe de, des mains qui se lèvent, et cette divinité présente, mais de manière cachée, dans le signe de la croix. Et Le signe de la croix auquel, frère Emmanuel, tu faisais référence dans, dans l'introduction. Ce signe qui est plus qu'un signe, puisqu'il est la racine. Et on va voir comment, pour Augustin, cette racine, concrètement, va se, se, se réaliser dans le sang. Humanité et divinité sont reliés dans ce, ce thème du sacrifice du soir, sont même rendus visibles d'une certaine façon. Et pour Augustin, il n'y a pas d'autre lieu dans la Bible pour parler de, ce, de cet accord entre humanité et divinité que le prologue de saint Jean. Si bien que la prédication, ensuite, est un commentaire, d'une certaine façon, du prologue de Jean. Puisqu'Augustin va nous y montrer à la fois le Créateur et le Rédempteur comment le Rédempteur est à la fois Créateur et comment le Créateur est aussi Rédempteur Eh bien, je continue la lecture c'est à ce sacrifice où le prêtre est en même temps victime que nous devons d'avoir été rachetés par le sang répandu du Créateur même sans doute le Créateur ne nous a pas créés avec son sang mais avec son sang il nous a rachetés il nous a créés dans le principe, ou dans son verbe, qui était en Dieu et qui était Dieu. C'est par ce verbe que nous avons été créés. Après, ici, il ne faut pas s'effrayer des, des raccourcis que, que fait Augustin comme théologien qui préfigure ce qu'on appellera la, la communication des idiomes. Le sang du créateur, c'est le sang eh bien, parce que le créateur a assumé un homme qui a versé son sang. Le contexte ajoute, tout a été fait par lui et sans lui rien ne l'a été, voilà ce qui concerne notre création. Mais notre rédemption. Alors pour notre rédemption, pour qu'il y ait rédemption, il faut d'abord malheureusement qu'il y ait eu un problème. Le problème, Augustin trouve son énoncé toujours dans ce prologue, dans ce prologue. la lumière, lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Et là, cette fois-ci, Augustin donne un sens positif à « les ténèbres ne l'ont pas compris. ». C'est-à-dire que là, ce ne sont pas les ténèbres qui auraient voulu étouffer la lumière et qui ne le peuvent pas parce que la lumière est éternelle. Ici, c'est plutôt au sens où les ténèbres n'ont pas réussi à apprendre en eux pour s'en réjouir et pour s'en illuminer la lumière. C'est le péché. La définition du péché, c'est de ne pas accueillir en soi la lumière de Dieu. Je passe quelques, quelques, quelques phrases. Les ténèbres sont ici les pécheurs, les infidèles. Afin que les pécheurs ne soient plus ténèbres et puissent comprendre la lumière, le verbe s'est fait cher et habité parmi nous. Contemplez donc le verbe, le verbe fait cher, et le verbe avant de s'être fait cher, au commencement était le verbe, et le verbe était en Dieu, et le verbe était Dieu. Tout a été fait par lui. Où est-il fait mention de son sang Voilà bien ton Créateur, où est ta rançon D'où te viendra la rédemption de ce que le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous. C'est à partir de là qu'on a cette hymne à l'espérance. Redresse ton cœur, ô genre humain. Respire un air de vie et de liberté sans danger. Alors, encore une fois, je, je, je vais au, au, au, au plus important. cette air de liberté, c'est cet air de fils que le Verbe nous donne d'être fils de Dieu. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dès lors, en effet, sans être enfant, il le devenait, parce que celui qui accorde de le devenir et qui est le fils de Dieu était devenu fils de l'homme. C'est ainsi que ces fils des hommes sont devenus enfants de Dieu. Lui s'était abaissé à ce qu'il n'était pas, car il était bien autre chose, il t'a élevé à ce que tu n'étais pas non plus, car tu en étais fort loin. Élève donc ton espérance. À la vérité, on t'a fait de grandes promesses, mais elles viennent de la grandeur même de Dieu. Il semble excessif, incroyable, impossible que les fils des hommes deviennent enfants de Dieu. Mais ils, sont reçus, ils ont reçu davantage quand le Fils de Dieu s'est fait le Fils de l'homme. Mortel, élève donc tes espérances et bannis de ton cœur toute crainte. Ce qui est fait pour toi, ce qui a été fait pour toi, est plus incroyable que ce qui t'est promis. Tu t'étonnes de voir un homme vivre éternellement Tu t'étonnes de voir un homme parvenir à l'éternelle vie Étonne-toi plutôt qu'un Dieu soit mort. Comment douter de sa promesse quand il t'a donné un gage semblable on retrouve l'idée du gage reconnais donc combien ce gage te rassure combien il donne de poids à la divine promesse ce gage, ce sang versé c'est le poids qui donne son, sa son pesanteur, assurance, son garantie. assurance à, à, à notre promesse le verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous voilà de quoi s'est formé le sacrifice du soir le sacrifice du soir vient « De cette incarnation. Attachons-nous-y, qu'on offre avec nous celui qui, pour nous, s'est offert. » Sans doute que ça devait être une homélie, cette fois-ci, pendant une Eucharistie, hein, qui n'est pas le oui. cas de tous les, les homélies d'Augustin. « Ainsi, le sacrifice du soir mettra fin à notre ancienne vie, et dès lors, l'aurore paraîtra en nous une vie nouvelle. » Vous voyez comment... Augustin, à partir d'un simple élément, sacrifice du soir, relie toute la rédemption. Toute la rédemption est comprise dans ce sacrifice du soir, et c'est très fort, je crois, de, de voir que ce sacrifice du soir, c'est le moment de la prophétie par excellence que nous a décrite que nous a Frère Renaud. C'est euh, le, le sacrifice du soir, c'est le, le moment des, des psaumes de la fin de la journée qui, qui récapitule la fin de la journée. C'est le moment où on, on a le recul, le recul sur ce qu'a été la journée. Oui. Et donc, c'est le sacrifice de ce qui arrive à la fin des temps, voilà. à la fin de, de, du jour. Où tout est accompli. Où tout, où tout est, est, accompli, est achevé. Hein. Donc, c'est vraiment le moment où, euh, où, où, où, la, mm. où la, la clé oui. de la journée euh, on trouve, euh, euh, est découverte. Voilà. Hein. Et pour nous de même, la clé de toutes nos journées, de notre vie, nous est donnée sur la croix, où nous voyons un homme qui est comme nous, homme, et qui euh, vint de façon définitive la mort. Alors l'élément quand même très intéressant qu'ajoute Augustin ici, c'est le fait de, de, de lier... Euh, ce, ce, ce, Qu'est-ce que l'on voit dans ce sacrifice du soir On voit que celui qui a fait... Euh, la journée, c'est-à-dire le monde, mmh. euh, les, les luminaires, la, le, la lumière du soleil qui a fait les hommes, qui a fait tout ce qui nous entoure, euh, euh, est venu dans la chair, donc celui qui a créé tout cela, est venu dans la chair pour nous apporter une espérance oui. qui est celle de monter jusqu'à Dieu, d'élever jusqu'à Dieu. Donc euh, c'est vraiment cette descente, Absolument. cette venue... Oui pour une remontée, oui, oui. et c'est ce mouvement oui. Qui, qui est euh, euh, en fait, c'est très étonnant parce que en fait, on croirait voir dans ce mouvement le mouvement de, de l'abaissement et de l'élévation de l'encens, oui, hein, oui. puisque le, oui, le prêtre, oui. le prêtre élève mmh. l'encens vers le mmh. ciel mmh. et c'est vraiment l'élévation de l'espérance mmh. euh, comme, oui. comme une fumée mmh. hein, de, de, de prière qui, qui espère vers Dieu et qui mmh. s'élance vers Dieu. Mmh. Sauf que Augustin dit cette, cette fumée, cette espérance, cet encens, il faut que tu le fasses monter. Jusqu'à Dieu lui-même, c'est là où est ton espérance. Oui, oui. Le Christ, la, la croix du Christ a assuré oui, de ça. Est-ce est est que l'Exultet le, de Pâques ne décrit pas l'offrande du Serge Pascal le voilà. sacrifice du soir Mais Du coup, c'est le sacrifice du soir. Alors là, c'est la chance du latin, c'est que pour « du soir », c'est un adjectif, ça fait « sacrificium vespertinum oui. ». Et du coup, on peut y rajouter un nom, un complément. Et ce complément, c'est le sacrifice vespéral, mm. laudis de cette louange ». Et du coup, on a une transfiguration de ce sacrifice du soir, puisque à l'exultète, on est à la résurrection. Oui, et donc oui, oui, oui. on... donc l'exultète, ce, ce grand chant voilà. qui, euh, qui introduit l'annonce de la résurrection de la de de la du résurrection. Christ. Là encore, euh, le, le chant de, de, de, de la veille, hein, le de la chant veille. De, oui. de, de la fin du, du samedi saint, oui. et euh, qui, qui, qui est déjà l'annonce de la vie qui arrive. Et ce qui est très impressionnant, c'est que l'iconographie qui représente Saint Dominique avec l'étoile sur l'épaule, justement, c'est oui. justement parce que c'est le, le, le lever de l'étoile, de, de, de la, la, la, la première étoile, lorsque le soir tombe. D'accord. Donc c'est vraiment... C'est comme ça, en fait, que tous les grands apôtres, que ce soit Paul ou Dominique, ont conçu le ministère de, de la prédication. C'est comme une annonce, de, de la, justement, de, de, du, des derniers temps, euh, d'où cet, cet astre qui se lève ou des, lorsque la nuit approche et justement cette, cette nuit en fait c'est la justement c'est la nuit pascale en fait. nous sommes dans l'histoire du monde nous sommes à la fin du jour oui c'est très impressionnant puisque nous sommes fait, à la temps. fin du jour et donc nous élevons cette prière en nous appuyant sur les écritures saintes et euh, en, en, en, en nous tournant vers l'annonce de, de cette seconde venue du christ hein, qui euh, qui, qui, est, qui est notre espérance, et l'espérance mmh. de la vie éternelle. Oui, Bossuet, n'est-ce pas, qui, euh, dans le discours sur l'histoire universelle, il situe la naissance de Jésus-Christ à la dixième époque, au septième et dernier âge du monde. Mmh. Donc C'est vraiment mmh. le dernier du dernier. Quoi. Mmh. Dix époques et sept âges. Mmh. Et, euh, on trouve d'ailleurs le chiffre de 70, mmh. hein, c'est intéressant. Mmh. Et c'est vraiment là le... Mmh. le nous sommes à la, en effet au moment où le, le jour touche à sa fin. Mm. Voilà qui nous fait regarder la, mm. les fins de journée d'une autre manière, autre manière, hein, manière. évidemment, autre manière. Euh, dans, cette, euh, dans cette espérance que nous donne la croix du Christ, et, et comme, comme une, une annonce, mm. et en même temps assurée et qui s'élève okay. vers, vers Dieu. Je vais nous, nous ramener ou nous tourner vers la, la dernière partie de, de cet oracle, de cette prophétie, sur l'onction du saint des saints, ou du saint parmi les saints, euh, qui va rejoindre un peu tout ce que nous disons, on continue et, et nous centrer sur, euh, sur la croix du Christ. Euh, qu est, qu est, quel est ce saint des saints Qui est ce saint des saints que, que, que, que Daniel nous annonce euh, pour Thomas d'Aquin, euh, évidemment, ce saint des saints, euh, on pense en premier euh, au, au sanctuaire de la demeure de Dieu dans le temple, c'est-à-dire que si le temple, c'est le lieu de la demeure de Dieu, le temple est saint, et à l'intérieur du temple, il y a une, une pièce plus petite, où on dépose l'arche, où se trouve la présence de Dieu, et donc le, cette pièce à l'intérieur du temple est le saint à l'intérieur du saint, donc le saint des saints, le lieu le plus saint dans le lieu saint. Euh, mais évidemment, cette manière de désigner le saint des saints, c'est une manière d'appeler un lieu en raison de celui qui l'habite. Et donc, euh, L'appellation dans la théologie du temple du Saint des Saints, c'est d'abord une appellation qui revient à Dieu. Dieu est le Saint des Saints. Dans, euh, la, la, cette, cette expression avait été reprise euh, par Denis, le pseudo-aéropagite, dans, euh, dans, son, dans sa, son traité des noms divins, et euh, saint Thomas d'Aquin va commenter. Euh, cette, ce nom en expliquant en quoi est-ce qu'on peut l'appeler « Dieu le Saint des Saints je, ». Je lis ce texte. « Dieu, qui est la cause de tout ce qui est, qui est d'une manière éminente au-dessus de tout, possède une plénitude de bonté au-delà de tous. C'est pourquoi, afin de désigner cet excès par lequel il dépasse toute chose, on l'appelle dans les Écritures le Saint des Saints. Et d'autres expressions semblables, comme Roi des Rois, Seigneur des Seigneurs ou Dieu des Dieux. Hein Donc, euh, Saint des Saints, c'est une manière de distinguer Dieu par rapport euh, à, à, à tous les autres en, le, en montrant combien il est au-delà de tous. Par cette manière de parler, on désigne en effet une certaine émanation provenant de la cause supérieure, c'est-à-dire que c'est « Celui qui rend saint tout ce qui est saint ». Le fait qu'on parle de « Saint des Saints », c'est toujours une manière de relier Dieu à autre chose, à ce qui a une sainteté. Et donc, en fait, dire « Saint des Saints », c'est parler d'un écoulement, d'une manière dont la sainteté vient de Dieu et va se répandre dans les créatures ou dans les choses que Dieu sanctifie. Lorsqu'on dit, je continue Thomas, « Lorsqu'on dit saint des saints, on est ainsi amené à comprendre que de lui vient la sainteté sur tous les autres. Et l'on désigne ainsi l'excès de sa sainteté, excès qui met Dieu à part de tous les autres, comme existant au-dessus de tous. » Ainsi le saint des saints a le sens de « le saint qui excède tous les saints ». Bien. Alors, euh, Dieu est ce saint des saints, mais ici, euh, Daniel euh, parle d'une onction du saint des saints. Et, euh, euh, et ce faisant, il prophétise la venue du Christ, qui est Dieu, donc selon sa nature divine, il est le saint des saints, mais il va aussi recevoir ce titre de saint des saints au titre, au, au, euh, du point de vue de sa nature humaine, de son humanité, elle-même va être appelée saint des saints. Euh, pourquoi Parce que le Christ n'est pas saint selon sa, son humanité, sa nature humaine, qui, comme nous, c'est la même nature, et pourtant, euh, c'est la même nature sanctifiée, et pourtant, il n'est pas saint comme les autres saints. Pourquoi D'abord, parce que notre Thomas, sa nature humaine, a été sanctifiée par la plénitude de l'Esprit Saint dès la conception. La descente de l'Esprit Saint, et là nous retrouvons Gabriel, nous retrouvons hein, cette, cette venue et cette descente, euh, cette annonce de la venue de l'Esprit Saint qui va sanctifier euh, le Christ dès le Saint de Marie, et cette sanctification, elle s'opère dans la plénitude de l'Esprit-Saint, de sorte qu'il est celui qui a reçu l'Esprit-Saint au plus haut point parmi les hommes. Deuxièmement, c'est par le Christ, Dieu et homme, que tous reçoivent la sainteté. C'est-à-dire qu'il a été sanctifié dès le premier instant, et c'est de sa sainteté que nous recevons. Il va faire couler sur nous sa sainteté, et donc de même que selon sa nature divine, lui qui est le Saint des Saints éternellement, nous donne part à sa sainteté, mmh. il nous donne part à sa sainteté par sa nature humaine, qui est elle-même sainte, et qui fait couler vers nous cette sainteté. Or, comment est-ce que cette sainteté nous s'écoule jusqu'à nous et eh bien, voilà la troisième raison d'appeler le Saint des Saints, c'est que cette sainteté nous a été acquise dans sa passion. C'est de sa passion que s'écoule la grâce en nous, qui nous sanctifie. Et donc, toute la source de la grâce en nous, elle vient du Christ, mais du Christ qui s'est mis à la répandre dans sa passion. Je... Euh, euh, je j'apporte comme complément deux petits textes que Thomas commente de l'Épître aux Hébreux. Tout d'abord, euh, en Hébreux 7, 26, Thomas commente euh, l'affirmation de l'auteur d'Hébreux selon laquelle le Christ est saint. Commentaire. « Le Christ possédait parfaitement la sainteté. En effet, la sainteté emporte la pureté consacrée à Dieu. » Donc, c'est cette espérance qu'on qu a vue chez Augustin euh, et chez Daniel, c'est-à-dire la pureté consacrée à Dieu, c'est l'élévation de l'homme qui atteint à la pureté de Dieu parce qu'il est consacré à Dieu. Donc, le Christ possédait cette sainteté. Or, le Christ, dès le principe de sa conception, fut consacré à Dieu. Luc 1,35, mmh. « Celui qui naîtra de toi sera appelé le Saint. » Voilà, il a bien vu le rapport il a bien Daniel. vu. Voilà, et il cite aussi euh, Matthieu 1.20, euh, euh, l'annonce la, la, à Joseph, « Ce qui est né de Marie est de l'Esprit-Saint. Mm » -hmm. Et il cite Daniel 9.24, « qu'il reçoivent l'onction, le Saint des Saints. Mm » -hmm. Deuxième texte, euh, Hébreu 1.9, « Le Seigneur l'a a ouin à donner l'onction au Christ. » Commentaire. « Quelle est la différence entre l'onction du Christ et l'onction des chrétiens ?» La différence est que le Christ possède l'onction comme la source, comme le principe, et en premier, tandis que pour nous, l'onction de l'Esprit Saint se diffuse à partir de lui. C'est pour cela qu'on l'appelle le Saint des Saints. Psaume 127, c'est comme une huile qui s'écoule sur la tête. Ou Jean 1,16, de sa plénitude nous avons tous reçu. De sorte que les autres sont appelés saints, tandis que lui est le saint des saints. En effet, dit Thomas, finit Thomas, il est lui-même la racine de toute sainteté. Alors, maintenant, voyons comment notre espérance peut être renouvelée, justement, en, en allant, en se rapprochant de la croix du Christ, de la passion du Christ, euh, euh, et peut trouver dans la passion du Christ le lieu de son élévation. Là, je vais rejoindre ce que disait Augustin. La Pâque du Christ est la source de notre espérance pour trois raisons. Euh, premièrement, sa passion écarte l'obstacle du péché qui condamnait l'homme à la mort spirituelle et à la mort corporelle. Et donc, euh, la passion, parce qu'elle retire l'obstacle du péché, nous libère de, de la, la prison, de la servitude du péché, et donc elle nous rend la possibilité de l'espérance. Bien. Deuxième aspect, dans euh, sa résurrection, sa descente aux enfers et sa résurrection, il nous a rouvert la, le chemin de la vie éternelle. Et donc, euh, dans, euh, en suivant le Christ euh, dans, dans sa descente aux enfers ou dans sa résurrection, euh, euh, nous retrouvons la voie de l'espérance, qui est la voie de, de pouvoir espérer la vie éternelle avec le Christ. Bien. Troisièmement, sa passion est la source de la grâce qui nous apporte le secours divin pour espérer. Donc, dans la passion, nous puisons les forces pour espérer, parce que lui a été plus fort, et donc cette force-là, il l'a fait couler sur nous, hein, comme saint des saints, il l'a fait couler sur nous. Je voudrais... Euh, euh, préciser ces, ces, ces, ces différents points, mais euh, de manière assez, assez rapide. Euh, tout d'abord, la première raison, la première chose qui, qui, qui, dans la passion, vient appuyer, assurer, être le gage de euh, notre espérance, c'est que dès lors que nous avons devant nous l'espérance de la vie nouvelle, eh bien, nous allons mettre en ordre toutes nos actions en fonction de cette vie éternelle. Le chrétien est celui qui a le souci que ce qu'il fait dans le quotidien soit en rapport avec cette vie éternelle qu'il attend. Or, ça, ça serait impossible s'il n'y avait pas la passion qui nous apportait le soutien de l'espérance et si l'espérance n'avait pas été renouvelée en nous. Donc, l'espérance, en fait, va embrasser toute notre vie chrétienne. Euh, pour euh, venir lui donner, euh, faire que tout ce que nous vivons va trouver son ordre, sa, sa, son but, dans la recherche de la vie éternelle. Y compris la mort. Y compris la mort. mort. Euh, euh, D'autre part, il y a d'autres aspects pour lesquels la passion va plus spécialement venir nous rejoindre. Et ici, je voudrais citer le sermon euh, euh, Germinette Terra, que la terre produise de l'herbe verte, qui porte la graine et un arbre fruitier qui porte du fruit, c'est-à-dire Genèse 1, 11. C'est un sermon que Thomas euh, prononce à la veille de la fête de l'exaltation de la croix. Et euh, euh, il donne deux dimensions euh, où l'arbre de la croix vient soutenir l'espérance. Premièrement, pour redonner, euh, réordonner l'homme vers la vie. Et ici, Thomas convoque les anciennes figures de, de l'arbre dans la Bible. Voici ce qu'il dit. « Cet arbre est pour nous un remède pour trois raisons. Il convient à notre blessure, à notre restauration, et à celui qui restaure, c'est-à-dire au Christ. L'arbre de la croix est d'abord le remède qui nous convient, parce qu'il est approprié à notre blessure. C'est par le bois que le genre humain a été blessé, car le premier homme ayant mangé de l'arbre interdit, la divine sagesse a trouvé le remède dans un nouvel arbre. Voyez, comparons l'arbre et l'arbre. L'arbre ancien et l'arbre nouveau. Le fruit du premier arbre était bon à manger et donc apte à la consommation. Au contraire, l'arbre de la croix invite à la mortification de la chair. Pourquoi Eh bien parce que le premier arbre était aussi un arbre de mort. « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, dit Romain, l'épître aux Romains. » Au contraire, l'arbre de la croix, en mortifiant la chair, la fait vivre. Autrement dit, l'image de la passion, le regard sur la passion, nous fait quitter nos espoirs de biens matériels, nos petits espoirs humains, pour accepter de dépasser ces petites espérances et entrer dans la grande espérance du Christ. C'est parce que nous avons le modèle du Christ sur la croix face à nous que nous sommes capables d'accepter beaucoup de petits sacrifices, de petites offrandes, de petites mortifications qui nous font sortir de, de, de petites espérances pour espérer la vie éternelle. Deuxième point, j'en finis très vite, euh, la lutte contre les épreuves et les tentations. La, la, le regard sur la passion nous fait nous aide à lutter contre les épreuves et les tentations. Là encore, Thomas convoque les anciennes euh, figures. Euh, par exemple, le danger qui vient du déluge. Euh, au moment du déluge, le remède fut dans le bois de l'arche. Si tu es pris dans le déluge des flots de ce siècle, écrit Thomas, réfugie-toi près du bois de la croix. De même, le, le bâton de Moïse au moment de la traversée de la mer Rouge. Si tu subis les attaques des ennemis spirituels, recours à l'arbre de la croix. De même encore, euh, dans le livre des rois, lorsqu'Israël combat contre les Philistins et fait venir l'arche au milieu du camp, euh, comme le signe de la victoire à venir. Eh bien, de même, dit Thomas, euh, puisque les démons sont vaincus par le Christ, il craigne son étendard qui est le bois de la croix, donc munis-toi de l'étendard de la croix pour combattre les assauts des démons. Donc vous voyez comment pour Thomas, en fait, le Saint des Saints, c'est vraiment celui qui nous sanctifie en nous donnant les remèdes et les moyens pour affermir et pour assurer et pour guider notre espérance. aiutorium nostrum in nomine domini, qui feci celum et terram.